Bonjour, Brenda, comment ça va Ça va bien Comment ça va, Marcella J'espère que vous allez bien. Euh, bonjour, Edouard. Ok, bah je vois qu'il y a des gens qui se connectent déjà. Euh, donc, je vous souhaite la bienvenue, encore une fois, au cours de euh, Français niveau débutant avec euh, l'association LinkedIn et grâce à Colombiano Soumé et les consulats euh, de Colombie à Paris. Ok, donc on va commencer. Margot, merci. Bonjour. Comme d'habitude, je vous rappelle, bonjour ici Dola Pila. Que l'adresse du blog, c'est coursefrancais.cnu.blogspot.com et que le Moodle, c'est déjà disponible à l'adresse linkade.fr et slash français sans la CCD. Français, enfin, c'est Cédic. Euh, aussi, une information importante, euh, les tests pour l'atelier des conversations avec Arthur est disponible dans notre moodle donc déjà la, les tests est déjà disponible dans le moodle mais attention il faut que vous ayez déjà en compte pour pouvoir passer les tests donc si vous n'avez pas encore créé votre compte sur le moodle il faudra la créer et ensuite passer les tests euh, aussi juste encore une fois pour vous rappeler les places pour l'atelier sont limitées vu que vous êtes euh, beaucoup de personnes euh, donc on ne peut pas avoir 60 ou 100 personnes euh, dans le dans le dans l'atelier parce que l'idée c'est que vous puissiez parler, l'idée c'est de parler et euh, donc c'est pour ça qu'on fait les tests pour voir combien de personnes font les tests et ensuite, on va sélectionner les, des personnes qui ont fait les tests, les personnes qui pourront alors participer à l'atelier. Pour rappel, l'atelier, ça va être le vendredi 22 octobre à 2h, heure Colombie et 19h, heure française. C'est-à-dire à la même heure du cours, sauf que c'est le vendredi 22. Donc, je les eh, ya pusimos en el Moodle, eh, ahora en Colombia nos pusieron el link si ustedes quieren acceder directamente al test para poder acceder, si ustedes hacen este test van a participar para poder acceder al atelier de conversación que va a dar el profesor Arthur, ustedes ya lo conocen, el día 22 de octubre, Entonces, es decir, este viernes a las 12 del día hora Colombia y a las 7 pm hora Francia. Atención. Si ustedes quieren participar para poder hacer el test, recuerden que se deben inscribir. Eh, se deben inscribir. Si tienen una cuenta pueden pasar el test. Entonces deben inscribirse para poder hacer el test. Y una vez hayan hecho el test, pues quedan registrados y vamos a ver cuántas personas hacen el test y de esas personas vamos a seleccionar y les vamos a avisar por mail eh, los accesos para el atelier. Ok, donc, je ne vais pas tarder. Donc, voilà, ça c'est l'information. Vous l'avez déjà euh, sur le link des Colombianos-Unis. Je vais le mettre sur la présentation et sur le blog. Je vais mettre toute cette information en le blog et en, euh, et en la présentation que vous allez faire de la classe. Ok, donc on va commencer. Aujourd'hui, on est à la séance 29. C'est la semaine 15 sur 24. Et aujourd'hui, on est mardi. Donc les cours, c'est avec moi. Et les jeudis, avec David. Donc, pour ceux qui ne nous sont, ne nous sont pas vus avant, euh, on a changé. David, maintenant, on va être les jeudis. Et moi, je vais être le mardi avec vous. Tous les cours sont enregistrés pour ceux qui sont nouveaux. Et donc, on va commencer. C'est parti. On va faire une révision. Ok, c'est bon. Donc, on va faire une révision sur les adjectifs démonstratifs. Donc, les adjectifs démonstratifs, nous l'avons vu, c'est ce, cette, cette et c'est. On va faire une révision sur les adjectifs démonstratifs. Euh, L'idée, c'est que vous allez me dire. On a cinq phrases et vous allez me dire pour chaque phrase quel est l'adjectif démonstratif que nous devions utiliser pour chaque phrase. Donc, pour la première, hmm, vendeur est très aimable. Vendeur est très aimable. Vous allez me dire quel type d'adjectif démonstratif nous devons utiliser. Donc, attention, donc les adjectifs démonstratifs, nous les avons vu la semaine euh, passée. Nous avons vu que ce, cette, cet et c'est sont utilisés pour désigner un objet ou une personne. Donc, je vois déjà des réponses. C'est ce vendeur. Ce vendeur est très aimable. Ce vendeur est très aimable. Très bien. Ensuite, la 2. Je n'aime pas chemise. Je ne pas chemise. La deuxième, comme on dit, je ne pas chemise. Quel adjectif démonstratif nous devions utiliser Donc, faites attention, il faut voir, on va utiliser l'adjectif démonstratif selon le nom et les genres de, de, de nom. Donc, si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est pluriel, ou si ça commence par euh, voyez. Vous êtes au taquet. Très bien. Très bien. Edouard, Aleida, Raphaël, Margot. Bravo. Je n'aime pas cette chemise. Je n'aime pas cette chemise. Je n'aime pas cette chemise. Cette chemise. Parce que c'est une chemise. Ou la chemise. Ensuite, la 3 3. Je vois que Raphaël, il commence. Euh, il a déjà la réponse. Donc, elle aime bien écrivain. Ici, je vous ai mis l'aide. Écrivain, c'est masculin. Un écrivain. C'est un écrivain. C'est masculin. Attention. Donc, quel adjectif démonstratif nous devions utiliser si écrivain, c'est masculin Je vois que Pilar... Byron, Sandra, Raphaël ont déjà la réponse. Donc c'est « elle bien cet écrivain ».« Elle aime bien cet écrivain ». Et elle utilise « cet »,« c-e-t ». Pourquoi C'est parce que « écrivain », c'est masculin, mais il commence par « voyelle, Donc on va utiliser « cet adjectif »,« c-e-t ». Et la prononciation de ces deux adjectifs est la même. Ok, ouais, je vois que vous êtes déjà en avance pour la quatrième, bravo. Donc, euh, pour la quatrième, la quatrième, regardez, bottes en promotion. Hugo, tu donnes la bonne réponse aussi. Alejandra, pareil. Luz Marina, Diahaya, bravo. Regardez ces bottes en promotion. Regardez ces bottes en promotion. Ces bottes. Et la dernière Dites-moi la dernière. Je veux savoir la dernière. Tu trouves comment? Pantalon. Tu, tu, tu trouves comment? Pantalon. Euh, je ne vois pas de réponse pour la cinquième. Ok, je vois une réponse, deux réponses. Ok, super. Super Sandra, Jessenia, Aleida, tu trouves comment ce pantalon? Tu trouves comment ce pantalon? Tu trouves comment ce pantalon? Regardez ces bottes en promotion. Donc si je réponds, ce vendeur est très aimable. Je n'aime pas cette chemise. Elle aime bien cet écrivain. Regardez ces bottes en promotion. Tu trouves comment ce pantalon J'ai voulu aussi faire des petites précisions sur des questions que vous m'avez posées la semaine passée. Donc, vous m'avez demandé quelle était la différence entre ce et c'est. Ce, c'est. Donc déjà, la, la, la prononciation est différente. Mais on va voir deux exemples. Ce chien est mignon. « Ce mon chien, il est mignon. »« Ce chien est mignon. » À quoi ça sert ici cet adjectif démonstratif Il sert à dessiner les chiens, à dire ou à montrer un chien. Si par là il y a un chien, tu peux dire « Ce chien est mignon. »« Este perro está bonito. » Alors que la deuxième phrase « C'est mon chien, il est mignon. » On est en train d'identifier ou de présenter quelque chose ou une personne. Donc là, on est en train de présenter notre chien. C'est mon chien. Il est mignon. C'est mon chien. Est-ce es mon perro? Est-ce es mon perro? Elle est lindo. Es ou est es bonito? Voilà la différence. Ce chien est mignon. Je présente ou je dessine quelque chose qui est à côté ou qui j'ai pu voir. Algo que je peux voir, algo que je peux signaler. On utilise ce, alors que c'est, es es est pour présenter, c'est un présentatif. C'est mon chien, c'est ma mère, c'est Leonardo DiCaprio, euh, voilà. Ce sont mes bottes, d'accord Et aussi, attention à la différence entre c et c. Est. Ici, on a la même prononciation c'est et c. Est. C'est la même prononciation, mais ça s'écrit différemment. C, C, E, S, c'est l'adjectif démonstratif, alors que S, E, S, C, c'est l'adjectif possessif. Ces bottines vont très bien avec mon pantalon. Ces bottines vont très bien avec mon pantalon. Alors qu'il a deuxième, il dit Il tient dans ses mains un petit oiseau. Il tient dans ses mains un petit oiseau. Donc ça, c'est ses mains. Ses mains sont sus manos, alors qu'ici sont esos botines. Voilà pour la petite précision. Donc, toujours euh, comme ça, vous allez savoir maintenant, avec des exemples clairs, les différences entre ces mots qui sont des homophones. Tout ça, c'est des homophones. C, C et C sont des homophones. Estas trois palabras son homophones. C'est-à-dire que se prononcent igual pero se escriben différentes. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée des dates. Nous sommes le mardi 19 octobre. J'étais dans le passé. Star en el pasado. Le Star en el Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est les mardis 19 octobre et je vais vous apprendre, ou je vais un peu faire un rappel de parler de ses goûts et encore aussi d'écrire son entourage. Parce qu'on va voir euh, quelques parties des grammatiques, de la grammaire où euh, je vais vous présenter les adjectifs. Allez, c'est parti. Ok, donc on va parler des de goûts On va parler, parler des de segus. Parler des de segus. Parler des de goûts Alors, vous l'avez écouté la semaine passée. La semaine passée, on avait écouté ces mêmes audios. Mais cette fois, j'ai vu que vous, vous écoutiez une autre chose. Vous allez écouter une autre chose et parler de ses goûts. Euh, donc cette fois, vous avez écouté encore une fois l'audio de la femme et son mari qui vont dans une boutique des vêtements. Mais cette fois, qu'est-ce que je veux j'ai vu que vous me disiez qu'est-ce que vous entendez et quelles sont les expressions qu'ils utilisent pour parler des de égouts. Quelles expressions utilisent-ils pour parler des de égouts Quelles expressions utilisent-ils pour parler des de égouts Donc, ce que je veux, c'est quoi Vous allez écouter l'audio et vous allez repérer dans ce que c'est dont ils parlent. Uh, Quelles expressions ils utilisent pour parler de ses ce... goûts. Ok. Lo que quiero entonces es, voy a poner el audio y ustedes me van a decir en el audio cuáles son las expresiones que ellos utilizan para hablar de sus gustos. Ya saben muy bien. Yo veo en, en los comentarios qué expresiones utilizan para hablar de los gustos. Hugo. Aimer et adorer, c'est une bonne réponse, mais là, vous allez écouter l'audio que je vais vous mettre. Vous allez me dire quels mots ils utilisent en spécifique. Vous allez écouter et vous allez dire quelles sont les paroles qu qu'ils utilisent en este audio. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier Oui, il est joli. J'aime bien la couleur, elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Oh, François, tu as vu cette petite robe-là euh, Oui, elle n'est pas mal. Qu'en penses-tu Le chemisier irait bien avec Oui, en effet. Tu pourrais essayer. Oh, attends. Regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, j'ai peur d'être trop grosse. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne laissais pas Oh François, il y a cette petite jupe là aussi. Euh, Oui. Tu vois, à mon avis, elle ferait bien aussi avec le chemisier. Bon, va donc essayer. Mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Ah oui, c'est vrai. Tu aimes bien le blanc là Je ne vais pas avoir l'air d'une classe à la vanille. Ah bah, cela dépend. Il faudrait essayer. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet. J'ai envie d'en prendre deux. Tu comprends Je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui, prends-en deux, s'il te plaît. Bon, François, tu m'attends Je vais essayer tout ça. D'accord, je t'attends, là. Tu pourrais regarder les chemises et les cravates, en attendant. Tu n'as pas besoin d'une cravate Oui, tu as raison, je vais regarder. Ok... Alors, dites-moi, je vois que Patricia, tu as déjà répondu. Euh, quels sont les autres mots qu'ils utilisent Quels sont les autres mots qu'ils utilisent dans l'audio pour parler de ces goûts Edouard, super, si, très bien. Juliette, boisson, boisson, euh, boisson et... Non, non ce qui veut qu dire boisson avec double S et est bavide. mais très bien. Ok, euh, je préfère. C'est il s'utilise beaucoup. Je préfère. Je préfère. Il dit aimer, mais il dit aimer avec un petit mot à côté. Mais c'est très bien. Je vois Gladys. Il dit J'aime bien. J'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est bien. Ben super, vraiment super C'est des très bons sécutes Vous êtes des très bons euh, Vous êtes bien avec l'écoute Je vous félicite On va voir alors des petits détails Des petits passages où il s'exprime ses goûts Donc là il dit François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier Il dit oui, il est joli J'aime bien la couleur Elle m'est va bien J'aime bien la couleur Elle m'est va bien oui, c'est là, va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Donc, j'aime bien la couleur. C'est-à-dire, j'aime bien la couleur. Me gusta, me gusta el, el color de, de la camisa. J'aime bien la couleur. J'aime bien. J'aime bien la couleur. Il est joli, c'est la description. Aussi, je les trouve bien. Euh, c'est de la description. Ça compte aussi pour parler de ses goûts. Parce qu'on on dit... Euh, oui, il est joli, il est joli, c'est des expressions pour décrire le petit chemissier. Mais dans ces cas, les mots-clés, ça va être j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien", bien la couleur. Donc attention, il ne dit pas j'aime la couleur, mais plutôt j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur, ce n'est pas la même chose que j'aime la couleur. J'aime bien et j'aime, ce n'est pas la même chose. Nous allons le voir tout à l'heure. Aussi, il y a une petite chose que vous n'avez peut-être pas remarquée. C'est une expression qui est très utilisée par les français. Pourtant, quand on est en cours de français, on ne l'apprend pas. On, on ne nous l'apprend pas souvent. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est dans une immersion culturelle. culturelle. Et c'est celle-ci. Oh François, tu as vu cette petite robe-là Oh oui, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. C'est une expression très française, elle n'est pas mal. Ça veut dire quoi, elle n'est pas mal elle, elle est pas mal. À votre avis, ça veut dire quoi Tu as vu cette petite robe là Oui, elle n est pas mal. Elle n'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire Pour vous. À votre avis, ça signifie quoi Elle n'est pas mal elle n'est pas mal, c'est pas mal. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça signifie. Gadis, elle dit, no está mal, no está mal. Et en effet, c'est, no está mal, no está mal. En français, c'est très commun d'écouter, en espagnol, nous avons tendance, surtout en latinoaméricains, à utiliser les negativos como positivos, menos no lo hacemos tanto. En francés utilizan mucho los negativos como positivos. Es decir, no está mal, no está mal, ce n'est pas mal. No está mal. y c'est très utilisé en France. En France, vous allez voir, plutôt que les gens les gens ne vont pas dire "Ah, es bien?" no, ils vont préférer dire "Ah, c'est pas mal." Quand quelque chose est bien, les Français vont préférer dire cette chose est pas mal au lieu de dire ah chose, cette chose est bien. Ponga mucho cuidado si vienen a Francia si ya están en Francia las personas no les van a decir ah está bien c'est bien les van a decir mejor ah no está mal sobre todo en el trabajo en la vie cotidiana. Está muy arraigado la cultura de decir se me pa mal. Para que ya sepan, se me pa mal, cuando yo llegué a Francia, para mí era una palabra muy, muy rara, porque yo decía, o sea, no está mal, es decir, que está ahí más o menos. Pero para ellos, dependiendo de la entonación, eso lo vamos a ver también ahorita, eh, es una palabra que es positiva. Se pa mal es algo positivo. Ils ne no se doivent sentir mal s'ils se le disent. C'est simplement la manière pour eux de dire que quelque chose est oui. Donc c'est pour ça qu'elle dit « Oh François, tu as vu cette petite robe-là »« Ah oui, elle n'est pas mal, elle n'est pas mal. » Vous avez dit aussi préféré, le verbe préféré. « Oh attends, regarde celle-là, elle est mieux où je trouve, elle est mieux où je trouve. » Oui, elle est différente Je préfère la coupe Avec l'autre, je peur d'être trop grosse Alors, je préfère la coupe Et le mieux, je trouve Et le mieux, je trouve Regarde celle-là Au début, elle avait dit Regarde cette petite robe, là Alors non, regarde celle-là Mira este pequeño allí Ah non, mira este otro allá C'est mieux, je trouve est-ce mejor. C'est mieux, está mejor. Et c'est pour ça qu'il dit je préfère la coupe. Prefiero el corte de ce Je préfère la coupe. C'est aussi parler de ces groupe, choisir. Quand on utilise je préfère, on est en train de faire un choix, on est en train de privilégier quelque chose au dessus des autres. Quand nous utilisons le verbe « préférer », nous privilégions un article ou une chose par-dessus de autres. Pour pourquoi nous disons que « elle est mieux »,« elle est je préfère ». Et aussi, bah, la dernière, « mais tu vois, il me faut aussi un pantalon, je n'ai plus de pantalon. Tu aimes bien le blanc là Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille ah ben, cela dépend, il faudra essayer, dit son mari Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout Oui, en effet, je préfère les noirs Parce qu'ici elle dit, je préfère les noirs parce que tout à l'heure, elle avait parlé d'un pantalon blanc C'est-à-dire qu'entre le pantalon blanc et le pantalon noir, elle préfère les pantalons noirs OK. Oui, le noir ça passe partout. Ça c'était l'expression que avait appris la semaine passée. Et ici elle dit avec le blanc, elle dit est-ce que je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille? Con el blanco no me voy parecer como a un helado Des expressions. Donc tout ça, donc ces petites Enregistrement, ça va nous aider, ça nous a permis de faire une introduction au mot pour parler de ses goûts. Pourquoi Parce que par le passé, je vous avais appris le mot « adorer », le mot « aimer » et les mots ne pas aimer » et « détester ». On n'avait que ces quatre mots-là. Mais en français, nous avons plus de mots pour exprimer ses goûts et exprimer ses goûts en fonction des... Euh, par euh, ordre de, de grandeur, c'est-à-dire j'ai plusieurs mots, donc il y a des mots positifs et des mots négatifs et des mots plus forts que d'autres il y a des mots beaucoup plus fortes que d'autres c'est comme te quiero et te amo en espagnol igualito, te quiero et te amo c'est un peu, te amo es plus fort que te quiero. pareil en français pour certains. mots. Donc, je vous ai, ici, je vous ai mis quelques mots et c'est euh, cet ordre d'importance. Donc, adorer, c'est le plus important. C'est vraiment très fort. Adorer. Et son contraire, c'est détester. C'est très fort aussi. Adorer et détester sont des antonymes. Adorer, c'est l'antonyme de détester. Adorer et détester. Son euh, antónimos y están al mismo euh, grado de importancia. Y a, après, y a aimer, aimer y «ne pas aimer, «ne pas aimer. Y a aussi aimer bien o aimer beaucoup, aimer bien et aimer beaucoup. Aimer, aimer bien, aimer beaucoup, aimer bien, aimer beaucoup. Ceux-là, ce, ce ils sont à peu près au même niveau, ils sont au même niveau, et ils sont moins forts que aimer. Donc, mucha atención también. Este, también es otra de las experiencias que yo tuve en Francia. Aimer, et, aimer est plus fort que aimer bien. Amar es más fuerte que amar mucho, comme aimer beaucoup. Aimer, aimer beaucoup. Amar es más fuerte que amar mucho en francés. Entonces, atención, porque si ustedes quieren decirle te amo a su novio, novia, o a su marido, esposa, si ustedes dicen je t'aime bien, es decir, es menos fuerte que je t'aime. Je t'aime, c'est quelque chose de très fort. Ahora que si tú dices ah, oui, euh, je t'aime bien, c'est moins fort. Le podría comparer un poco comme te quiero et te amo. C'est vrai Edouard, c'est très bizarre. Pour moi aussi c'était très bizarre. J'aime, c'est plus fort que j'aime bien ou j'aime beaucoup. Et ça es una cosa cultural, pero así funciona. Et de cet côté, donc on a aimé, c'est au même niveau, mais son antonyme, ce n'est pas aimé, donc ça c'est la négation, n'est pas aimé. C'est la négation à l'infinitif. Ici, c'est la négation à l'infinitif. Et n'est pas aimé beaucoup, pareil. C'est au même niveau qu'est aimé bien et aimé beaucoup. On ne dit pas n'est pas aimé bien. On ne dit pas ça. Je n'aime pas bien, on ne le dit pas. On dit je n'aime pas beaucoup. Mais on ne dit pas je n'aime pas euh, bien. On ne dit pas ça. No hay, no hay, entonces, negación con «aimer bien». La negación de «aimer bien» y «aimer beaucoup» va a ser «ne pas aimer beaucoup». Porque con esta palabra no hay negación. Y por último, entonces, tengo dos acá. Esta todavía no se las había presentado, pero esta también es muy francesa. Donc, «Ce n'est pas mal», c'est comme ça que c'est à l'écrit, «ce n'est pas mal», mais à l'oral, nous disons «c'est pas mal». C'est pas mal. Vous, vous allez l'entendre beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est quelque chose qui est bien. C'est pas mal. Et une qui si on vous dit ça, faites attention si on vous dit ça. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est quelque chose qui est vraiment euh, mauvaise. Ça, c'est quelque chose qui est mauvaise. C'est pas terrible. Ah non, ce film c'est pas terrible. Ce film c'est pas terrible. J'ai détesté ce film c'est pas terrible. C'est très mauvais. Si les disent c'est pas terrible, qui disent que c'est terrible, que c'est terrible, que c'est horrible, que c'est mal. Cette parole est très française. Si les disent esto ça veut dire que algo pas no bien. Entonces, si alguna vez escuchan eso, si alguien les dice, les dice eso sobre algo o sobre, sobre una persona es un poco difícil, pero sobre cosas, no vayan allá. Por ejemplo, si les dicen que una película sepa terrible, si su film sepa terrible, es decir, no está bueno, estaba muy malo, no vayan a ver la película entonces, porque en serio van a perder la plata. Ok. Et nous avons aussi le verbe préféré, comme je vous avais expliqué, vous avez vu. Le verbe préféré est utilisé pour dire qu'entre plusieurs choses, il y en a une qu'on aime plus. Entre plusieurs choses, il y en a une qu'on aime plus. Donc, dès l'exemple entre le pantalon blanc et les pantalons noirs, la femme, elle préfère le pantalon noir. Donc, je préfère le noir. Euh, ok et ici je vous avais mis un petit astérisque pourquoi c'est pas mal c'est pas mal son sens peut changer en fonction de l'intonation c'est pas mal son sens peut changer en fonction de l'intonation esta palabra c'est pas mal dependiendo de cómo la persona lo diga ¿Va a ser algo positivo o puede ser algo normal, muy bien, algo que ni está mal ni está bien? Entonces, mucha atención. <ríe> mucha atención también a cómo vamos a hacer la intonación. Yo les voy a hacer un ejemplo justo ahora. ¿Es que por el momento ustedes tienen preguntas parapropa a eso o yo puedo pasar a los ejemplos? ¿Es que tienen preguntas? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris pour l'instant avant de passer aux exemples Dites-moi, je vous écoute, je vous, je vous lis sur les commentaires. Je ne vois pas des questions, donc je vais passer. Donc ici, je vous donne alors des exemples avec les mots qu'on vient de voir. J'aime bien la couleur de ce petit chemisier. J'aime bien la couleur de ce petit chemisier. Cette robe, elle n'est pas mal. Donc Attention, euh, comme ça, j'ai fait l'intonation. Ici, l'intonation. Cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, elle n'est pas, pas mal. Elle n'est pas mal. J'adore voyager en Colombie. J'aime lire des romans policiers. J'aime lire des romans policiers. Elle aime bien le pantalon blanc, mais elle préfère le noir parce que le noir, ça passe partout. Ça, c'est ce qu'on aime, ce qu'on aime, ce qu'on aime. J'aime bien, j'adore, j'aime. J'aime bien. Je préfère. Alors, maintenant, ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. Alors, faites attention parce que euh, tout à l'heure, je vous avais montré les, les formes à l'infinitif de ne pas aimer beaucoup. Ici, c'est la forme conjuguée. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. Elle pas beaucoup cette joupe. J'ai essayé ce restaurant et ce n'est pas terrible. J'ai essayé ce restaurant, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Je déteste les fromages. Je déteste les fromages. Aussi, faites très attention aussi à l'intonation parce qu'il se dit Ah, je déteste les fromages. On va a croire. Hagan mucha atención en cómo ustedes gesticulan y cómo hacen las intonaciones, porque cuando ustedes van a decir algo que no les gusta, su intención y su entonación tiene que ir de acuerdo con esto. Una persona que les diga, yo detesto el fromage, ustedes le van a creer, en serio, que no les gusta el queso, mientras que una persona les dice, yo ah, detesto el fromage. S'il est toute souriante, vous n'allez pas, vous allez pas comprendre. Est-ce qu'elle n'aime pas le fromage vraiment, ou est-ce qu'elle l'aime. Donc, attention también a los gestos y a Je déteste le fromage. Il n'aime pas regarder des séries. Il n'aime pas regarder des séries. Il n'aime pas regarder des séries. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. Vous préférez lire. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. Vous préférez lire. Ça, c'est une... Euh, de contraste. Donc Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. Non les gusta mucho hacer deporte. préférez lire. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. Vous préférez lire. Et ici, je vous donne une avis mitigée ou quelque chose de moyen. Et c'est là où je vous dis et je vous répète Comment c'est important l'intonation La soupe à l'oignon, ouais, euh, elle est pas mal, sans plus. Ouais, elle est pas mal, sans plus. C'est quelque chose de moyen. Alors qu'ici, on dit, cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, ah oui, elle n'est pas mal. La robe, elle n'est pas mal. Ici, on dit, ah oui, elle est pas mal, sans plus. La unión, bueno, well, él no está mal, sans plus. No está nada mal, simplemente no hay, no hay más que decir. Sans plus es, no está mal, no hay más que decir, sans plus. Sans plus es, no hay más que decir. Entonces, presten entonces mucha atención. Esto es muy francés, esto es muy francés, si ustedes qui une dépendance égual, ils peuvent utiliser j'aime bien, j'adore, j'aime, je préfère, je n'aime pas, je déteste, je n'aime pas beaucoup. Quand ils c'est pas terrible, et quand ils c'est pas mal, ce sont expressions un peu plus françaises, plus de la culture francophone, mais que ya' savez que en classe vous avez vu ce que ça signifie, Digamos cuando yo llegué, por ejemplo, a este país, yo no sabía qué significaban y las aprendí en curso de ruta, digamos. OK. Alors, pratiquons parler des goûts. Pratiquons parler des goûts. Et vous, pouvez-vous me parler de vos goûts? Pouvez-vous me parler de vos goûts? Hue, sí, we es, es otra manera de decir sí. Rafael, we es sí, we o oh, sí, we también es sí, pero es un poco más familiar, es como we, we, we, we o En vez de decir we o okay, tú puedes decir we o pero eso es muy familiar, muy una muy casual, we, we es muy casual, es, es sí, pero más casual. Euh, alors, pouvez-vous me parler de vos goûts? Utilisez les vocabulaires appris. J'aime, j'aime bien, j'aime beaucoup, je n'aime pas, je déteste, je préfère. Je vous, je vous lis, je vous savoir et je vous savoir qu'est-ce que vous aimez, quelles sont les choses que vous préférez, quelles sont les choses que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas beaucoup faire, que, que vous aimez bien. Je vais vous savoir. Je vais vous voir des phrases complètes. Ok, je vois qu'il y a Gina qui répond. Oi. Gina répond. J'aime beaucoup regarder la télé. J'aime beaucoup... Regardez la télé. Ok. Merci Gina. Et vous les autres Qu'est-ce que vous aimez bien Qu'est-ce que vous adorez Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Qu'est-ce que vous détestez Qu'est-ce que vous préférez Dites-moi. Edward. Edward Edouard adore la danse et lire des livres. Ici, tu peux faire attention à, à l'écriture, Edouard. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Lire des livres. Raphaël dit, j'aime beaucoup aller au cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma. Raphaël aime beaucoup aller au cinéma. Par exemple, vous pouvez dire, Raphaël ici, elle dit, j'aime beaucoup aller au cinéma, me gusta mucho ir al cine. Eh, pero, si usted que... Dire comme c'est ma passion ou que, que le amant beaucoup. Pouvez dire j'aime le cinéma, c'est ma passion. J'aime le cinéma, c'est ma passion. C'est algo ya muy fuerte. O sea, comme me encanta, lo amo. Amo el cine. Amo el cine, es mi passion. Es un statement muy fuerte. Je vois ici. Euh j'adore danser la salsa j'adore Edor adore la danse euh... ok Edor désolé parce que tu dis, tu dis j'adore danser la salsa c'est plutôt j'adore la danse j'adore danser la salsa et lire des livres euh... j'aime beaucoup j'aime écrire et faire des desserts ok Carmen Carmen dit « Carmen aime beaucoup écrire et faire des desserts. » Ah super Carmen Quel type de dessert tu aimes bien Carmen, quel type de dessert tu aimes bien Tu aimes bien Carmen, quel type de dessert tu aimes bien Ou quel est ton dessert préféré quel est ton dessert préféré? Quel est ton dessert préfavori? Vilma, euh, tu aimes beaucoup broder? Vilma, Vilma aime beaucoup broder. Non, Brodé, sinon broder. Broder. Broder est borda. Broder. broder. Lady dit j'aime chanter. J'aime chanter. Quel type de musique, lady Quel type de musique tu préfères chanter Par exemple, ça c'est une... Ch... Et Si tu veux dire, je préfère, entre deux euh, rythmes, entre la pop et les rock, qu'est-ce que tu préfères chanter, lady Qu'est-ce que tu préfères chanter Quel type de musique tu préfères danser, lady euh... J'aime beaucoup la musique romantique. Ok, Luzani dit, j'aime chanter, j'aime le fromage, j'aime le fromage. Euh, Luzmarine Luz Luz aime beaucoup, beaucoup la musique romantique. Euh, Luzmarine, tu le dis comme ça. J'aime beaucoup la musique romantique. Ok. Euh, Carmen, les gâteaux. Donc, Carmen, ce que tu peux dire, c'est... Carmen aime beaucoup écrire et faire des desserts. Elle préfère... faire des gâteaux. Ça, c'est ce que tu peux dire, Carmen, par exemple. Elle préfère faire des gâteaux. Donc, tu peux dire, je préfère faire des gâteaux. Je préfère faire des gâteaux. Oh, je préfère les gâteaux. Elle préfère les gâteaux ou je préfère les gâteaux. Euh, ici, je vais vous mettre. Je préfère les gâteaux. Je préfère les gâteaux pour Carmen. Et euh, pour Lady, je préfère chanter des balades, les balades, chanter euh, les balades, les balades, plutôt des balades, chanter des balades, je préfère chanter des balades. Ah, super, Carmen. Ça, c'est cool. Euh, Margarita dit, j'aime beaucoup faire des sudoku. Donc, euh, Margarita, tu veux dire, j'aime beaucoup, beaucoup, faire des sudoku. Beaucoup. Faire des sudokus faire des sudoku tu aimes beaucoup faire des sudoku euh, j'ai appris à faire les gâteaux de roi en France une fois que je suis salée super Carmel! très cool bah, merci beaucoup parce que vous m'avez déjà partagé pas mal des choses vous avez déjà partagé pas mal des choses des beaux goûts avec, avec moi et ça c'est bien ça va vous permettre déjà euh, de savoir comment vous exprimer. Et ce que je vous invite à, à faire, c'est que vous, chez vous, vous écrivez dans un cahier ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et que vous le répétez souvent. Comme ça, si jamais une personne vous parle euh, dans la rue où vous êtes en France et ce thème des conversations arrive, vous pouvez maintenant les répondre en français. Vous savez maintenant comment exprimer vos goûts en français. Et ça, c'est très bien. Donc, félicitations. Maintenant, j'ai une, euh, une autre exercice pour vous. Donc, on va écouter deux personnes. Donc, on va écouter deux personnes. Et ce que je veux ici, c'est que en fonction de ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, vous allez classer ces activités entre euh, détester, n'est pas aimé, n'est pas beaucoup aimé, aimer bien, aimer et adorer. Donc, on va faire d'abord la femme et ensuite on va faire le monsieur. Vous avez compris Je vais vous répéter parce que je crois que je vais parler très vite. Nous allons écouter enregistrement d'une femme. Cette femme va exprimer ses goûts. Elle va dire ce qu'elle déteste, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas beaucoup, ou ce qu'elle aime bien, ou ce qu'elle aime, ou ce qu'elle adore. Avec ces catégories-là. Quelques catégories ici. Donc, votre travail, ça va être de écouter et dire pour chaque catégorie ou activité, à quel euh, goût ça correspond. D'accord Dites-moi si vous comprenez ou si je dois répéter. Dites-moi si vous comprenez l'activité ou si je dois répéter. Vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, Margarita. Nous allons écouter cette femme. Donc c'est une femme qui va parler. Elle va parler des de Ségou. Donc elle va parler des de Ségou. Il va alors s'exprimer en disant « Je déteste » ou « j'aime pas, j'aime pas beaucoup, j'aime bien, j'aime, j'adore. » Avec ces activités ici, les activités ici. Donc, votre travail, ça va être de médire en fonction de ce que vous écoutez, vous allez me dire vous allez classer chaque activité avec euh, ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime bien, ce qu'elle adore. Ce que vous allez faire, c'est vous allez écouter le audio. La personne, en ce caso la chica, elle va a hablar de algunas activités et elle va dire. Si le gustan o si no le gustan. Y entonces, ustedes lo que me van a decir es, por ejemplo, escalada detesta, ella lo detesta. O el ski, ella no le gusta. Me van a decir a qué categoría corresponde cada uno. Ok? On okay. va, c'est parti. J'aime bien le sport en general. Et j'adore la musique. « Je n'aime pas beaucoup les voyages et je déteste la lecture. » C'était assez rapide, donc je vais le répéter. Donc, elle a mis, euh, elle a donné déjà quelques activités et elle a exprimé ses goûts. Ok Donc je vais le répéter et vous allez me dire des catégories qu'il a, qu a euh, notées. Vous allez me dire. À quelle catégorie ça correspond J'aime bien le sport en général et j'adore la musique. Je n'aime pas beaucoup les voyages et je déteste la lecture. Oui, très bien. Ok, donc je vois que vous êtes ici. La musique, c'est adorer. La musique adorer euh, elle adore la musique déteste la lecture elle a parlé aussi euh, de sport qu'est-ce qu'elle a dit de sport j'aime bien les sports très bien euh, Margot elle adore la musique j'aime bien les sports j'adore la musique je déteste la lecture les voyages je n'aime pas beaucoup Ok, très bien. Donc on va a voir. Ah non, je me suis trompée. Uh, ok. Je vais vous déjà détester la lecture. Ok, parfait. Je veux ahora, ahora, quiero, veo muy bien las respuestas. Ahora voy a poner las respuestas de l'homme. Ok, vamos a escuchar la de homme. Porque en el, la diapositiva puse primero las del hombre, entonces si no se las voy a re revelar. Le vamos a escuchar una vez y luego las voy a revelar, porque ustedes hicieron muy bien la actividad para la chica. Ahora escuchen la del hombre y me dicen: Jadore el ski, es vraiment genial. Par contre, je déteste la natación. J'aime bien l'escalade, mais je n'aime pas cuisiner. Donc pour l'homme, J'adore le ski. C'est vraiment génial. Par contre, je déteste la natation. J'aime bien l'escalade, mais je n'aime pas cuisiner. Il adore le ski, il déteste la natation. Et il déteste la natation. Donc, il adore les skis. J'ai vu que vous l'avez compris. Il aime bien l'escalade, il avait dit aussi. J'aime bien l'escalade. Et il adore les skis. Il adore les skis. Donc, il aime bien l'escalade. Il adore le ski. Il n'aime pas cuisiner. Il n'aime pas cuisiner. Je vois Gina qui dit « il n'aime pas la cuisine, très bien, il aime bien l'escalade et euh, il adore le ski, il n'aime pas la cuisine. » Ensuite, il dit « je déteste la natation, vous, vous me l'avez dit, il déteste la natation et, et cuisiner, il n'aime pas, il n'aime pas cuisiner. » Pour la fin, vous l'avez dit très bien, donc elle avait dit « j'adore la musique. » J'adore la musique, vous l'avez bien dit, bravo. Elle dit qu'elle aime bien le sport, elle aime bien les sports, vous l'avez dit aussi, bravo à vous. Elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup les voyages, je n'aime pas beaucoup les voyages et qu'elle déteste la lecture, elle déteste la lecture. Donc, si on, on donne encore une fois, il aime bien l'escalade, il aime bien l'escalade, il adore les skis, mais il n'aime pas beaucoup cuisiner, ni et aussi il déteste la natation. Par contre, la femme, elle, euh, elle adore la musique, elle aime bien le sport, elle aime bien le sport, mais elle déteste, elle n'aime pas beaucoup les voyages. Et elle déteste la lecture. Voilà pour les goûts de l'homme et de la femme. Oui, donc c'est très bien vous cette euh, c'était très bien pour vous l'écoute. Bravo. Alors maintenant je vais vous parler un peu de décrire son entourage. Donc c'est la description d'un de corps euh, sur le fait de euh, parler de son quotidien et une des parties importantes, c'est d'écrire quelque chose et évoquer les caractéristiques d'une personne, de un objet ou d'un objet. Et c'est pour ça que c'est très important de voir qu que, quelles caractéristiques. Ici, je vais vous montrer les caractéristiques des vêtements, mais ce n'est pas que les caractéristiques des vêtements. C'est des caractéristiques des objets en général et parfois des personnes. Les voy a mostrar maintenant caractéristiques. En spécifique, les je vais caractéristiques de la robe. Mais ces caractéristiques peuvent ser être eh, appliquées pour d'autres objets ou autres personnes. Parce que ici, je vais vous introduire, je vais introduire un sujet. Un sujet important, euh, un sujet important, donc. Ici, on dit une belle chemise, un beau pantalon, un petit chemissier, un grand manteau, un joli poule, poule une vieille écharpe. Ce sont des caractéristiques, ce sont des caractéristiques de, ce, de ces objets. Dans ces cas, ce sont des vêtements. Une belle chemise, un beau pantalon, un grand manteau, un petit chemisier, un joli pull, une vieille écharpe. Et de l'autre côté, j'ai d'autres caractéristiques. Des baskets magnifiques. Des baskets magnifiques. Des baskets magnifiques. Une joupe bleue une jupe noire des chaussettes confortables des chaussettes confortables des vêtements décontractés une robe parfaite des baskets magnifiques une jupe, une jupe bleue une jupe noire des chaussettes confortables des vêtements décontractés une robe parfaite tout ça, ce sont des caractéristiques des vêtements ou des objets en général on peut dire aussi un style décontracté euh, ou j'ai suis décontracté ça c'est une caractéristique, euh, un atout d'une personne ici nous sommes en train de parler tout ça, c'est que je vous ai mis en rouge tous les mots que j'ai mis en rouge, c'est quel type de mots Comment on appelle ça Ce sont quel type de mots Ce sont des caractéristiques, mais ce sont aussi quel type de mots On a des, des noms, des verbes. Donc, c'est quel type de mots Toutes ces palabras qui sont en rouge, quel type de palabras sont Quel type de palabras sont Tenemos los sustantivos, tenemos verbos, tenemos la palabra que no voy a decir. Tenemos pronombres. Quels sont ces mots Si ce sont des caractéristiques, si ça sert à décrire quelque chose, quel type de mots sont belles, beaux, magnifiques, bleu confortables, décontracté parfaits, vieilles. Yeah. Très bien, ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs. Des adjectifs. Parfait. Parfait. Adjectifs. Comme on avait vu tout à l'heure, des adjectifs démonstratifs, des adjectifs possessifs. Ici, ce sont des adjectifs pour qualifier... Oui, ils le verbe euh, ou accompagnent le sustantif. Um, vous, vous voyez quelque chose de différent entre la colonne des gauches et la colonne des droites. Est-ce que vous, vous voyez quelque chose de différent entre la colonne des gauches et la colonne des droites? Quelles sont les différences entre les deux colonnes? Est-ce que vous pouvez voir des différences entre la colonne des gauches et la colonne des droites? Est-ce que vous voyez des différences entre la colonne de gauche et la colonne de droite? Quelle est la différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite? Quelle est la différence? Une belle chemise, des masquettes magnifiques, un beau pantalon, un petit chemisier, des chaussettes confortables, des vêtements décontractés. Quelle est la différence entre cette colonne et cette colonne? Vous voyez aucune différence? Est-ce que vous voyez une différence entre cette colonne et cette colonne? Très bien, Bill. Euh c'est pas tout à fait vrai, euh, Gina, parce qu'une vieille écharpe, ça c'est féminin. Et ici, euh, tu as raison, c'est. Ici, c'est pas féminin, par exemple. Très bien, euh, Margot. Très bien, Margot. C'est. À gauche, les adjectifs sont avant le, avant le, le nom. Et ici, ils sont après les noms. Donc, c'est la différence. La différence, c'est que tous ces adjectifs-là, ils se placent avant le nom, alors que tous les autres types d'adjectifs, ces adjectifs de cette colonne, ils se placent après le nom. Donc, ici, on parle de la place des adjectifs. Donc, c'est la place des adjectifs. Est-ce que les adjectifs Bon. Avant le nom ou après le nom Est-ce qu'il se place avant ou après Avant, après. Donc ici c'est avant le nom. Ici c'est après le nom. Avant le nom, nous allons avoir quelques adjectifs très spécifiques. Quand est-ce qu'on va placer des adjectifs avant le nom Des adjectifs très spécifiques Souvent, ce sont des adjectifs courts, des adjectifs courts, comme beau, belle, belle. Donc ça, c'est la forme féminin, et ça, c'est la forme masculin pour des mots qui commencent par voyelles Grand, grande, petit, petite, Jolie, jolie, gros, grosse, vieux, vieille, nouveau, jeune et tous les nombres. Donc, trois pulls, trois manteaux, le premier manteau que j'ai acheté, ce sont des nombres. Donc, des adjectifs qui se placent avant le nom. Vous avez ces adjectifs-là, ces listes-là, et les nombres aussi. Les nombres se placent avant le nom. Et pour vous faire une petite euh, rappel, avant le nom, vont se placer des adjectifs courts. Donc, beau, beau, petit, joli, vieux, gros, nouveau, jeune. Et les nombres, les nombres, les nombres sont avant le sustantif. C'est pour eso es que nous disons. Trois pulls, euh, le premier pull, le premier manteau, le premier jour, le premier dia. Ce sont des nombres. Les nombres vont aussi avant le nom. Et les adjectifs qui vont après le nom vont être alors la plupart des adjectifs comme ceux de nationalité, des couleurs et aussi ceux qui sont longs. Donc la plupart des adjectifs, ils vont se placer après le nom. La plupart des adjectifs vont se placer après les noms. Notamment des adjectifs des nationalités donc « ma copine française »,« mon copain colombien », on ne va pas dire « mon colombien copain », on ne va pas dire ça, ou « ma euh, italienne copine », non, « ma copine italienne »,« mon copain colombien ». Il se place après les noms. Des couleurs, une jupe bleue, un pantalon noir, euh, des pantalons noirs, euh, des baskets euh, rouges et des, et des adjectifs qui sont longs, des vêtements décontractés, des chaussettes confortables, une robe parfaite, des robes parfaites. Donc, vous voyez alors la différence entre les deux. Avant le nom, ceci c'est un peu pour... Euh, la mémoire mais plutôt vous pouvez vous rappeler les petits adjectifs vont pl être placés avant le nom los adjectifs cortos se ponen antes del sustantivo et los adjectifs que sont largos comme la y la mayoría des adjectifs vont rester después del sustantivo est-ce que vous savez est-ce que vous comprenez est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des mots que ne vous, vous ne comprenez pas? Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Qu'est-ce qu'il faut que je répète? Dites-moi, dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît si vous comprenez, si c'est compris, si c'est OK, si c'est pas OK. Je vous lis, je ne vois pas des réponses. No veo preguntas. Je vois Edward qui dit J'ai compris, j'ai compris. D'accord, très bien. Je ne vois pas d'autres personnes qui répondent. Merci, Edouard, de répondre. de répondre. Et Si, sí, Gina. Si. Sí. Ça aussi c'est possible. También puedes tener adjetivos antes y después. Porque eso también es otra cosa, pero eso lo podemos ver más adelante, porque es un poco más avanzado, y es que Hay adjetivos que, dependiendo si tú lo pones adelante o antes del, no, del sustantivo o después del sustantivo, va a cambiar el sentido de la frase. Es, cambia el sentido de la frase. Um, entonces, pero ese es un tema un poco más avanzado que vamos a ver después, pero esto es, en general... Eh, los, adjetivos, los adjetivos van a estar a antes o van a estar después. Mm, pero, para que sepas, es como una pequeña introducción, también para bastantes adjetivos, eh, puede haber una intención entre ponerlos antes o después del sustantivo. Patricia, no tengo claro el uso de adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos... Eh, c'est ce qu'on a vu en début des cours, euh, Patricia. Patricia Prado, est-ce que tu étais avec nous euh, les cours passés? Patricia, tu es en dans la classe passée? Si tu n'étais pas au cours passé, ce que je te recommande de faire, c'est de plutôt euh, regarder les cours de la, de la dernière fois. Parce que si tu n'étais pas là, bah, on l'avait déjà expliqué, et donc vous, tu peux aller voir les, les cours derniers et comme ça, tu vas voir. Entonces, je te recommande, Patricia, que si tu no ne entiendes bien les actifs demonstratifs, la classe passada les explique avec plus de détails, et là tu peux voir plus d'exemples et eh, plus d'explications, parce que c'était pues, le thème de la classe entonces. Eh, hice el primero el papel y ya hoy ese es otro tema. Uh -huh. ¿Es como una diferencia entre un atributo y una cualidad? Mm, pues no sé qué quieres decir con eso, Hugo. Los adjetivos son, son cualidades. O sea, que ¿Estás haciendo...? Estás haciendo uh, son, son, son adjetivos. Los adjetivos son cualidades también. Califican el, el sustantivo. Heidi, ¿qué actividades recomiendo para acti practicar adjetivos? Pues las actividades que voy a colocar en el, Moodle, en el Moodle y en el blog. Ahí voy a colocar algunas actividades de adjetivos. Entonces, puedes utilizar esas. Y las, los, los temas que hemos puesto en el blog sino lo que tú puedes buscar como palabra clave, si tú quieres practicar, además de las palabras que les voy a mostrar, eh, de, los, de los ejercicios que les voy a mandar, es busca en internet, ejercicio, adjectifs fle Ah, yo voy a... Paul qui dit quelque chose, ça c'est quelque chose plus donc euh, il dit c'est euro, on doit dire c'est euro et pas, et pour que dire pourquoi dire c'est euro, lo que pasa Edward est que esto no está bien, y es porque esta. H se llama H-aspiré. H-aspiré. Un H-aspiré... H-aspiré, se llama así. La H-aspiré es una H que no se puede eh, reemplazar. Entonces, se tiene que decir. Como, por ejemplo... Uh, haricot les mots haricot quand on, on prononce on dit pas on dit des haricots De haricot. des de haricots des haricots pas des haricots ça se llama H aspiré donc tu peux Edward eh, significa aspire, aspire? que significa no signifie H aspiré aspiré c'est une H qui ne se peut pas remplacer Entonces, en ese caso, para las H aspiré, se utiliza el adjetivo demostrativo se y para "c" se, Set, como lo habíamos visto para otras Hs. Porque, por ejemplo, no se dice SET impermeable, impermeable, uh, SETOM, se Pero no decimos se euro, se EURO. Porque ERO, lo que pasa es que es una H, aspira. Paula, eh, los horarios de las clases son martes y jueves desde las 7 de la noche hora Francia, 12 de la 12 pm hora Colombia hasta las 8 y media o 1 y media. Y el blog lo podemos poner de nuevo, se lo voy a mandar a Jenny... El link si lo puede poner y para que puedan acceder para que puedan acceder eh look o oh, sí okay yeah. Ok, je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Uh... Vamos a faire une petite activité avec ces caractéristiques et avec cette règle de la place des adjectifs. Ok. Donc, parler de ses goûts. Donc, nous allons pratiquer parler de ses goûts. Et vous allez me dire quelle est la bonne place. Euh, quelle est la bonne place de l'adjectif? On, on, on va voir la place de l'adjectif. La place de l'adjectif. La place de l'adjectif. Donc ici je vous donne l'adjectif. Belle. Vous allez me dire si l'adjectif, je dois le placer avant ou après. Ok Ici, sur cette, sur cette photo. Ici, sur cette photo, est-ce que je mets « belle » avant ou je mets « belle » après Quelle est la place de l'adjectif « avant » ou « après » Dites-moi, comment devrait être la phrase Écrivez la, la phrase complète. Écrivez la, la phrase complète sur le chat. Je vois que Gina m'a dit avant. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire la phrase complète alors Est-ce que vous pouvez écrire la phrase complète Ici, sur cette belle photo, ici, sur cette belle photo, Ici, sur cette belle photo. Ici, sur cette belle photo. Ensuite, sympa, c'est un homme. C'est un homme. Est-ce que sympa s'écrit avant ou s'écrit après? Écrivez, s'il vous plaît, donc la phrase complète avec la... bon, les bons placement de l'adjectif. Est-ce que vous pouvez écrire les bons placements de l'adjectif? La phrase avec les bons placements de l'adjectif. C'est un homme sympa. C'est un homme sympa. C'est un homme sympa. Ma mère habite dans une ville. Donc, c'est petite. Ma mère habite dans une ville hmm, lourde. C'est où Avant ou après Ma mère habite dans une ville. L'adjectif est petite. Petite. Ma mère. Ma mère habite dans une ville. Ma mère habite dans une ville. Comment est-ce qu'on doit le mettre Très bien, Gina. Très bien. Jospin. Très bien aussi. Ma mère habite dans une petite ville. lourde. Ville, lourde. Ma mère habite habite dans une petite ville, Lourdes. Lourdes, c'est dans les Pyrénées. Si Est-ce que vous connaissez Lourdes C'est dans, le dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées. Et là-bas, il y a un, une cathédrale qui s'appelle la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes. Et là-bas, il y a eu un miracle. Lourdes, c'est dans les Pyrénées, près de Toulouse. Lourdes et c'est le cas cerca de Toulouse. Et c'est une petite ville. C'est une ville, c'est une ville de 13 000 habitants. Une ville de 13 000 habitants. Euh, alors, la, la prochaine. C'est Bruno, son copain portugais. Donc, les mots, c'est portugais. C'est Bruno, son copain. Hum? Quel côté Hugo, Hugo, il le dit bien. Angie aussi. Bravo son copain portugais. C'est Bruno, son copain portugais. C'est Bruno, son copain portugais. J'aime bien son pantalon. J'aime bien son pantalon. De quel côté on doit mettre ça quelle, quelle est la place de l'adjectif noir Quelle est la place de l'adjectif noir J'aime bien son pantalon. Noir, bravo J'aime bien son pantalon noir. J'aime bien son pantalon noir. Votre artiste, c'est la chanteuse Adèle. Le mot, c'est préféré. L'adjectif, c'est préféré. Votre artiste, c'est la chanteuse Adèle. Mmh. Bah, trop super Bravo Votre artiste préféré, c'est la chanteuse Adèle. Et attention ici, comme c'est une chanteuse, j'ai mis ici préféré avec le féminin. Artiste préféré, c'est la chanteuse Adèle. Parce que c'est une femme. Donc c'est pour ça que j'ai mis e, e de plus. Comme est féminin, j'ai une E más. Mais très bien. Bah, bravo, bravo. Uh, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure. C'est qui qui a demandé. Heidi. Heidi Vanegas. En estas classes, on va parler de, de français de Canada et français de France. Et Heidi, non. En ce cours, nous enseignons le français clásico, el francés de, con el acento más que todo francés, porque es donde vivimos y sin embargo el, las diferencias entre el francés de Canadá y de Francia existen, pero eh, si tú aprendes estas clases de francés, en estas clases de francés te puedes defender en, en Canadá, el acento varía un poco, yo no puedo hacer el acento de Canadá, no me sale pero mmm, la, la conjugación va a ser la misma, la, la cantidad de palabras en general va a ser igual. Yo quiero preguntar por LinkedIn, yo ingresé pero no tengo el curso cargado. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. Uh, ¿Cuál es la regla gramatical de, de qué clara? ¿Cuál es la regla gramatical de qué Para el lugar de los adjetivos, esta es la regla. Mira, Clara, esta es la regla. La regla es la siguiente. Avant el nom, antes de la, del sustantivo, van a ir adjetivos pequeños como beau, belle bel. Beau, belle, belle Grand, grande. Petit, petite. Joli, jolie grosse, grosse, vieux, gros, grosse, vieux, vieille, nouveau, jeune et les nombres. Esos ce sont les adjectifs qui vont aller antes del sustantivo. Y después del sustantivo, van a estar la mayoría de los otros adjetivos, como los de nacionalidad, como los colores y como los adjetivos que son muy grandes, como de contracté, confortable, magnifique, parfait. La mayoría de los adjetivos son después, se ponen después del sustantivo. Esa es la regla gramatical por la plaza de ese adjetivo, Clara. Les quería mostrar en estos minuticos que tenemos... Eh, aquí está... En el, si hacen clic en este link cuando pues la memoria sí un poco juega la memoria no hay, la regla es adjetivos cortos van antes y adjetivos grandes y la mayoría de adjetivos van a ir después entonces los que te tienes que aprender van a ser estos adjetivos que te puse acá que son los adjetivos pequeños, Tú, tu regla van a ser adjetivos pequeños Bo, uh, Grand, petit, joli, gros, vieux, nouveau, jeune, y les notes. Entonces, aquí les voy a mostrar, si ustedes hacen clic en el link que yo les envié, que, que, que pusieron ahí en Colombia los ustedes llegan a este punto. Les dice, usted no está eh, todavía registrado, por favor, eh, ingrese a, al Moodle. Como yo tengo mi cuenta acá, pues de una yo puedo hacer login. Pero como si ustedes no han creado una cuenta, tienen que darle clic acá. Este yo lo tengo en inglés, pero ustedes tal vez les puede salir en francés o en, o en español. Entonces lo que hacen es darle clic acá para crear una nueva cuenta. Y simplemente hacen los pasos pues, para crear su cuenta. Por ejemplo, 25, su país... Digamos que estamos en Colombia. Y entonces deben crear como un username y un, y un una contraseña y escriban su, uh, y tienen que escribir su correo. Su correo y vuelven a escribir su correo y escriben su nombre y su apellido. Estas otras no son obligatorias, entonces no las tienen que poner. Solo para la inscripción tiene, tienen, que darle, tienen que llenar los campos que sean obligatorios, es decir, los que tienen esta señal. Y cuando así ya pueden crear las, la cuenta, al correo de ustedes les llega una verificación, un correo de verificación que tienen que darle clic para que se active la cuenta. Una vez tengan eso, ya van a poder eh, ingresar. Entonces yo les voy a mostrar cómo es que si ustedes ingresan van a ver. Entonces ya le dan login y aquí llegan al test, si tienen el, el link que yo les mandé. Y pueden empezar el test. Y ahí estarán las preguntas. Son 11 preguntas. Y al final, pues ya terminan el test y lo envían. Vuela, bueno, vuela. Bueno. Jenny les va a volver a colocar el link antes de que se acabe la clase. Así se pueden meter. Ok, Donc, c'était la fin. Donc, je vois que c'est bientôt l'heure. Ce que je voulais vous montrer, ici, je, vous, je vais vous laisser un exercice d'écoute. C'est un exercice d'écoute où il euh, y aura une vidéo. La vidéo s'appelle le style vestimentaire. Il s'appelle Cyprien. C'est un des YouTubeurs les plus connus en France. Et je vous avais les quelques questions. Les dejo una tarea si quieren practicar la escucha. Este es un, un ejercicio un poco más difícil porque es un hablante nativo y es joven, entonces habla rápido. Pero lo que les propongo es que vean este video que yo les voy a dejar en la presentación y que intenten responder a las preguntas antes de ver las respuestas que yo les dejo en los en las diapositivas después. Y así van a testear mmm, qué comprenden. Ok. Donc, uh, Ros pin el link del blog está ahí. Y en el blog nosotros hacemos referencia al, al Moodle para que te puedas inscribir. Donc, merci beaucoup. Uh, je vous souhaite une très bonne soirée. Et, une très bonne soirée et aussi euh, une bonne journée pour ceux qui sont en Colombie. Et bah, je vous dis merci et à jeudi avec David. Donc, vous avez cours jeudi prochain avec David. Au revoir